Mesdames et Messieurs, de prendre place. Je voudrais au nom du président de la métropole et de la François Absamen, nous nous accueillir en son nom et nous souhaiter naturellement la bienvenue. Et naturellement saluer Madame Florence Durant Ormaré, qui est déléguée général de l'association du Internet. Saluer l'ensemble des collègues, adjoints en maire, vice président de la métropole, maire aussi de communes de la métropole, j'en cette certains. Je voudrais saluer naturellement le professeur Joël Mécantard qui cumule cumul, adjoint en maire et conseiller métropolitain, ce qui n'est pas dans le nouveau monde quelque chose d'accepté. Je veux naturellement saluer Claudie Le Breton, qui a fait l'amitié de se voir, de conclure ce débat. Et je voudrais naturellement saluer l'ensemble des intervenants et intervenantes qui vont nous permettre d'évoquer un sujet qui vous est cher. Dans un jour un peu particulier, et ce colloque organisé donc par l'association Internet est un colloque qui tombe bien parce que nous assistons aujourd'hui au début, non pas d'un Big Bang, mais d'un changement de référentiel dans l'univers de la protection de la donnée. Et je voudrais naturellement, en introduisant de manière courte, je ne vais pas vous infliger un discours à Castro, mais peut-être rappeler un certain nombre d'éléments, et dernièrement en avril, l'IFOP a fait un, un sondage qui est très intéressant, portant sur le regard des Français sur la protection des données. Et on pourrait penser que nos concitoyens sont très loin de ce genre de préoccupation. Or, 82% de nos concitoyens sont plus qu'attentifs à cette évolution et à cette réglementation. C'est donc un grand jour, et en tant qu'ancien parlementaire européen, un grand jour pour l'Europe, pour les 111 millions d'Européens. Ils vont voir ainsi euh, s'appliquer un règlement, puisque c'est un texte qui a été euh, adopté, on va naturellement saluer euh, au-delà en fait des personnalités qui sont ici présentes, saluer l'ensemble des universitaires. On nous dit notamment que le doyen de la fac de droit est présent. Donc on euh, va naturellement à saluer l'ensemble des collègues, parce que moi aussi je suis un peu petit peu. Donc euh, saluer l'ensemble aussi. Euh, des éminents membres du CNRS, grande institution, très grande institution, qui a besoin, je pense, d'être valorisée, parce qu'elle permet aussi à chacun de pouvoir mener une réflexion. Donc ce règlement européen n'est euh, pas une directive, et il est directement applicable à l'ensemble des pays de l'Union, vous le savez, sans nécessité je parle trop fort, je, viens, je vais essayer de me reculer sans nécessiter, justement, des transpositions dans les différents États, tout cela, vous le savez, parfaitement. C'est sans doute, et notamment pour les pro-européens, une façon d'affirmer de manière un peu forte et solennelle qu'en ce jour de 25 mai 2018, c'est enfin l'Europe qui protège. Qui protège parce que cette réforme poursuit trois objectifs avec une finalité commune, celle de s'adapter aux nouvelles réalités du numérique et, dernièrement, le le fondateur de Facebook, a dû répondre devant différentes institutions, notamment le Parlement européen, du scandale de la livraison de données, ce qu'on appelle le scandale Cambridge Analytica, où forcément on n'a pas été très regardant sur l'utilisation de ces données personnelles. Réforme donc en trois objectifs, avec pour finalité de s'adapter aux réalités du numérique. Renforcer les droits des personnes responsabiliser les acteurs traitant des données, crédibiliser la régulation. Mais il faudra aussi, et nous recevons tous les jours maintenant des mails donc nous voyons commencer à apparaître cette nouvelle réglementation sur la protection des données, il faudra aussi, vous le savez, le consentement, renforcé et transparent, avec notamment une expression du consentement bien définie, bien clarifiée. Et donc dans ce champ d'application euh, étendu avec euh, là aussi euh, en pratique le droit européen qui s'appliquera donc à chaque fois qu'un résident européen sera directement visé par un traitement de données, y compris par Internet, ce, ces nouveaux droits sont essentiels pour faire en sorte qu'en tant qu'Européens, en tant que Français, nous soyons, ou en tant que citoyens du monde, nous soyons protégés dans nos données. Et je pense que les experts, je ne suis pas expert en la matière mais nous dirons vraisemblablement qu'il existe de nouveaux droits. Le droit à la portabilité des données, des conditions particulières pour le traitement des données des enfants, alors que des perversités absolues se propagent sur le net concernant les enfants, et qu'il faut protéger notamment l'ensemble des enfants de la planète d'absence de scrupules, de, de perversité sur l'utilisation de leurs faiblesses. Introduction aussi d'un principe qui est cher aussi à la fois au niveau américain mais qui l'est aussi au niveau européen, c'est le principe des actions collectives avec un droit à la réparation des dommages matériels ou moraux parce qu'en fonction des périodes de la vie, on n'a pas forcément la perception de ce que l'on fait qu'il faut parfois que l'oubli prenne et répare un certain nombre d'erreurs. Un guichet unique avec le one-stop-shop mais aussi une coopération renforcée entre les autorités pour le traitement, les traitements transnationaux. Bref, ici à Dijon, et mon collègue le professeur Joël Mancantar le rappela, le rappellera fortement, nous sommes dans cette promotion parce que nous avons un projet qui a été reconnu sur la ville connectée. Je salue aussi ma collègue sainte sys -Kovic, qui nous fait plaisir d'amitié de nous rejoindre en charge de relations internationales. Et donc, cet élément est un élément essentiel parce qu'avec le projet de la gestion connectée de l'espace public, qui regroupe, qui est regroupé sous le vocable et le Dijon, c'est une manière pour cette métropole de 260 000 habitants de prendre le chemin de l'évolution forte sur le plan sociétal, de l'introduction de la gestion publique de l'espace connecté, et de réfléchir aussi avec naturellement tous les philosophes, tous les experts, tous les gestionnaires aussi et tous les juristes de ces pratiques qu'il faut mettre en œuvre dans le cadre d'une société connectée. Et donc avec ce projet, nous savons aussi, en lisant bien l'ensemble du règlement, que les collectivités territoriales vont être elles aussi impactées par ce nouveau règlement avec des renforcements d'obligations qui pèsent notamment sur nos collectivités territoriales en matière de transparence, dans le stockage et la gestion des données, mais aussi nous serons amenés à définir, à tenir un registre de, des activités de traitement, à encadrer des opérations de sous-traitance, bref, à voir ce que toute collectivité doit avoir, ce qui est le cas ici sur Dijon, la ville et la métropole, c'est-à-dire une démarche éthique avec un comité éthique. Je ne vais pas aller plus loin parce que je ne voudrais pas faire un trop long exposé et discours, simplement vous redire au nom du président repsamen notre volonté d'être les acteurs et de se souvenir de ce qu'on nous a appris il y a très longtemps avec Boileau, que sans, sans conscience, les corvines de l'âme, or ici à Dijon, nous portons la réflexion de l'éthique au plus haut point. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, ça marche peut-être. Oui, C'est bon, vous m'entendez Donc, euh, eh bien, merci, merci d'être là, merci d'être nombreux, et je sais pour certains euh, venant de loin, notamment des collectivités territoriales. Je crois qu'il y a des collectivités territoriales alsaciennes. Euh, il y a des collectivités territoriales, je crois, de de, de, de, de, de, de, quand, de quand la mer me semble-t-il, enfin bon. Euh, on ne va pas tout, euh, tout citer les, les représentants de, de chaque collectivité. Donc, merci à vous. Merci aussi aux, aux personnes qui s'intéressent à ces questions. Elles sont nombreuses et elles vont l'être de plus en plus compte tenu des mails qu'on reçoit depuis hier ou hier soir sur, pour nous demander de confirmer si on est bien conscient de, de l'application de ce nouveau règlement. Et puis, bien sûr, je me tourne en même temps vers Florence Durand-Ornard qui euh, euh, fait un travail tout à fait exceptionnel avec l'association. Euh, Ville Internet. Internet, beaucoup la connaissent pour la question du label, puisque c'est un petit peu, on parlait tout à l'heure comme ville fleurie, mais au lieu de mettre des fleurs, mais c'est nos fleurs, ces fleurs un peu à nous, ce sont des arrobaces. Et donc pour distinguer justement ce qu'on appelle l'Internet citoyen. Et je pense que c'est un point qui est capital par rapport justement au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Ce qui nous préoccupe, c'est la protection des données personnelles. Et il y a plusieurs manières d'aborder la question de l'Internet. Elle est multiple cette. cette, cette nous on l'aborde sous beaucoup d'aspects au niveau du métropole et c'est logique, mais sachez que le travail qui est fait, notamment avec, et en particulier avec l'Internet, sur l'aspect citoyen et humain de, de cette appropriation des nouvelles technologies, c'est quelque chose qui nous est évidemment tout à fait cher. Alors, ce 25 mai 2018, c'est le jour d'entrée en vigueur pour l'ensemble de l'Union Européenne de ce fameux règlement un peu austère. 2016-679 du 27 avril 2016. Oui, 27 avril 2016. Ça fait déjà, euh, comment, deux ans que cette affaire est là. Et nous en parlions quand on avait organisé ici même, il y avait, je crois, trois ministres qui étaient là sur le gouvernement ouvert, c'était en septembre 2016. Euh, on, on avait évoqué la question, les gens nous regardaient avec des grands yeux, ah bon, il y a un règlement qui va, qui va s'appliquer sur la protection des données au niveau européen. Bon, depuis le temps a passé, mais je ne suis pas sûr qu'on euh, soit tous euh, encore, euh, comment dire, en état de comprendre ce changement et euh, cette importance du point de vue du droit que va être ce, ce règlement. Alors, euh, protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Évidemment, il y a ce qu'évoquait Pierre Privetich dedans il y a aussi bien sûr tout ce qui concerne la, la, la portabilité des données. Alors ce règlement, on l'appelle RGPD, alors c'est pas très, comment dire, c'est pas très glamour comme appellation, euh, mais bon, voilà, c'est le... le euh, la qui fait que les gens s'y retrouvent par rapport à cette réglementation nouvelle. Si vous la cherchez, ben vous la trouverez au journal, de au journal officiel de l'Union européenne du 4 juin 2016, et beaucoup de gens prennent peur, parce qu'on a là 88 pages à lire. 88 pages, donc euh, effectivement, c'est... C'est un peu euh, rebutant pour pas mal de monde. Et 99 articles. Donc euh, tout ça fait, euh, fait un petit peu peur. Et puis, si j'ajoute, je suis provocateur volontairement, si j'ajoute un petit peu à la peur, eh bien euh, c'est un règlement communautaire. Donc du point de vue de la hiérarchie des normes, pour les, les juristes, si vous voulez, euh, on, est presque, on est juste en dessous des traités du point de vue du droit. Ce qui veut dire qu'on se situe surtout au-dessus des normes nationales, y compris, évidemment, au-dessus de la loi française. Alors, et, point important, ce règlement, contrairement à ce qu'on pouvait dire sur les règlements, sur tout ce qui venait de l'Europe, on disait, ah bah oui, mais il faudra une transposition, on a une directive, et puis il faudra attendre que la loi ou le règlement intervienne pour qu'on l'applique. Non, euh, un règlement communautaire, c'est quelque chose qui est d'application directe, et qui peut bien sûr se passer, évidemment, qu'il se passe d'une transposition nationale. Ce qui veut dire que dans son contenu matériel, ce nouveau règlement européen, il a euh, une place en application de notre Constitution, en application de l'article 55 de notre Constitution, et en fonction de l'interprétation qu'en a donnée la jurisprudence, il a une place au-dessus des lois et de toutes les lois que nous avons pu prendre dans ces domaines-là. Et euh, certains d'entre vous qui s'intéressent notamment au droits du, du numérique euh, bah, connaissent bien évidemment la loi fondatrice et qui a d'ailleurs été inspiratrice quelque part de ce RGPD, qui est la loi de 78, hein, la loi... Euh, la loi dite informatique et liberté, la loi 78-17 du 6 janvier 78 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Euh, eh bien, ça va de cette période-là jusqu'à une loi encore beaucoup plus récente dont on avait parlé notamment à Bordeaux au congrès à Mérignac euh, avec la secrétaire d'État qui était en charge de ce dossier. Euh, la loi 2016 du 7, octobre, du 7 octobre 2016, la loi pour une république numérique. Tout ça sont des lois, c'est du législatif. Maintenant, au-dessus de la loi, euh, on a un règlement communautaire. Ceci, est, ceci étant, faut-il avoir peur du RGPD Parce que ça peut être la tentation de pas mal de gens de se dire « Ouh là là, attention, maintenant, on a une réglementation européenne et elle supplante la loi puisque, de par la hiérarchie des normes, un règlement communautaire va s'appliquer de façon directe et pourra même contredire la loi ». Et si vous allez devant un juge, c'est un règlement qui fera quoi hein C'est les, les, euh, les normes européennes qui s'appliqueront. Eh bien, je dirais évidemment non. Pourquoi Parce que ce règlement, et on va le voir, euh, va considérablement renforcer la protection des citoyens à l'égard de leurs données personnelles, sur leurs données personnelles, en imposant toute une série de mesures obligatoires. Obligatoires pour eh bien, toute entité publique ou privée, les, les débats le préciseront tout à l'heure. Euh, qui détiennent ou qui utilisent des données. Hein. Euh, toutes seront concernées. Et euh, qu'on soit d'ailleurs, on en parlait, en, en a ce matin, enfin tout à l'heure à table, que l'on soit euh, une métropole, que l'on soit une petite commune, que l'on soit, même ce matin, dans les ateliers de, du forum des associations, ce matin, une petite association, euh, etc., qui collecte des données, tout le monde est concerné par l'application, dès lors qu'on qu utilise, qu'on collecte des données. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne s'agit pas simplement de données, euh, je dirais, numérique, même si euh, les, euh, toutes, toutes données, même papier, euh, ancien monde, euh, est soumise à la, logique, euh, à la logique du RGPD. Alors, vous me direz, euh, pourquoi ne pas avoir peur de ça Eh bien, parce que beaucoup de ces éléments existaient déjà dans notre propre législation. Beaucoup de ces éléments existaient déjà dans notre législation, et je dirais même presque d'une certaine mesure, alors il y a des gens qui ont participé à l'élaboration j'ai maintenant, fait, etc. Je dirais même que, d'une certaine façon, la CNIL, euh, qui était instituée par la loi de 78, a beaucoup contribué à euh, l'élaboration la, la, de, ce, de ce règlement européen. Et on a transposé un certain nombre de choses dans l'autre sens, là, pour le coup, euh, de, de choses qu'on pratiquait déjà chez nous. Mais il y a des choses un peu nouvelles, il y a des choses qui ont été rajoutées. Euh, alors, nous, on connaissait tout cela, beaucoup de ces choses avec la loi Informatique et Liberté, euh, et on connaissait aussi, pour l'aspect papier, beaucoup de choses avec ce qu'on appelait la loi du 17 juillet, les, les, les juristes comprendront, la loi 78, 753 du 17 juillet 78, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre administration et le public. Mais en fait, c'était la loi qui a créé le pendant, qui était la CADA, l'accès aux documents administratifs. Donc d'un côté, on avait le droit qui s'appliquait aux fichiers à l'informatique, la CNIL, et puis... Euh, à côté, en face, dans le pendant, à la même époque, c'est significatif, on avait le droit qui s'appliquait aux, euh, aux documents administratifs. Alors le droit, il s'adapte. Il s'adapte à l'évolution des technologies, mais euh, les principes fondateurs anciens permettent toujours de conserver une prise euh, sur ce que nous considérons finalement comme l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel derrière tout ça C'est quoi l'essentiel ben, C'est la liberté, quelque part. C'est la liberté et c'est aussi l'égalité. C'est un petit peu ces deux choses. Eh bien, quand on essaye de réfléchir à cette question, à poser le problème de façon plus large euh, sur cette question de la protection des données, euh, le droit euh, s'adapte à cette évolution des technologies. En la matière, si vous réfléchissez à la question de la donnée personnelle, eh bien, ça nous ramène à cette question de la liberté dans la sphère, j'allais dire, intimement privée. Parce que les, les anglo-saxons j'emploie pas souvent les termes anglo-saxons, parce que, y a juste titre, on nous a fait remarquer ce matin, il ne faut pas les employer, mais là, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de traduction. Ce que les Anglais appellent « privacy », c'est vraiment, l'intimité de la vie privée, des choses qui nous sont vraiment très, très, très personnelles de notre liberté, eh bien, cette liberté, elle doit être protégée. Et c'est l'objet de cette évolution qui va, finalement, de la loi de 78 sur informatique et liberté jusqu'au RGPD 2016, qui va en, qui entre en application aujourd'hui. Ça, c'est l'aspect liberté. Et puis, je disais, il y a l'aspect égalité. L'aspect égalité, eh bien, on le trouvait avec l'accès la, aux documents administratifs depuis l'autre loi de 78 jusqu'à la loi de 2016 parce que la loi de 2016, elle, euh, sur la République numérique, elle accroît justement euh, cette question de l'accession, de l'accessibilité aux, aux documents administratifs, aux données. Euh, elle nous oblige à faire euh, le mot, que j'en pleurerai pas, de l'open data, c'est-à-dire de la de l'ouverture des données publiques, hein, on parle en français, Donc, euh, et, et là on va trouver dans ce, comment dire, dans ce débat sur la donnée, on va trouver finalement une, comment dire, un conflit classique qu'on connaît bien en droit de la fonction publique entre d'un côté euh, l'obligation de transparence, on ouvre des données, les gens ont droit à accéder aux données, aux données publiques, mais on protège les données personnelles, les données qui relèvent de l'intimité de la vie privée, qui relèvent de, de votre fort intérieur. On n'a pas besoin de savoir euh, quelles sont vos intentions de vote, ou quelles sont, etc., malgré Cambridge Analytica de tout à l'heure. Et un des grands problèmes qui va se poser à tout le monde, euh, tout le monde ne sera pas Zuckerberg. Si un jour, par exemple, et tout est possible, euh, des données d'une collectivité sont attaquées, par exemple, eh bien on ne pourra pas se contenter de dire en Conseil municipal, en Conseil métropolitain, ben on s'excuse, hein, euh, comme, euh, comme l'ont fait, euh, fait Google au Sénat américain et récemment au Parlement, euh, au Parlement européen. Et c'est donc ça, et c'est la force finalement de, de, notre, euh, de, notre, droit, de notre droit français européanisé, <rire> de notre droit européen, qui a fait que eh bien, maintenant on a un instrument euh, qui va permettre de protéger ces données. Alors, on a un instrument, ok, très bien, ça va garantir l'égalité d'accès euh, pour tout ce qui est données ouvertes. Et tout à l'heure, euh, Pierre Privetich parler, parler de Homme-Dijon, euh, donc on est en plein dans cette logique-là sur la réflexion de la métropole intelligente. Mais de l'autre côté, hein, vais dire, et en même temps, que ce ne soit, soit pas spécialement ma um, tasse de thé, mais, euh, et, et, et de façon euh, <rire> parallèle, eh bien, protéger, protéger, euh, ce qui ce que, ce qu y a plus cher aux citoyens euh, c'est à dire leur liberté et ça je crois que c'est quand même euh, un, des points, euh, que, euh, un des points clés euh, de cette réglementation alors l'ouverture des données publiques le droit à la transparence et à la démocratie euh, administrative c'est un aspect euh, l'open data comme le disent les tenants de la eh bien nous renvoie à l'égalité mais attention cette exigence légitime nouvelle ne doit pas nous faire perdre de l'essentiel la protection de notre liberté, dans ce qu'elle a de plus intime. Et nous, en tant que collectivité, finalement, bien sûr, on a à se, comment dire, à se conformer à ce que nous impose la réglementation, et c'est ce qu'on va faire, on travaille là-dessus. On est à 100% cadré avec les obligations nouvelles du RGPD, on, on, on y travaille, c'est quelque chose qui se met en place. Euh, je ne suis pas sûr, d'ailleurs, si nous avons un sondage en France aujourd'hui, savoir quelles sont, dans les collectivités territoriales, celles qui ont toutes nommé leur BPO, celles qui ont toutes leur registre des traitements à jour, celles qui ont toutes leur analyse d'impact des traitements, etc. celles qui sont toutes vraiment cadrées pile-poil dans ce qu'exige euh, qu le RGPD. Simplement, c'est une démarche. C'est une démarche et, et qui doit d'ailleurs se poursuivre en allant même, si on le veut, jusqu'à la certification, puisque le règlement prévoit la possibilité, par la suite, d'avoir euh, une logique de certification. Hein c'est une démarche. Nous, en tout cas, au niveau de notre collectivité territoriale, on est... On est à fond sur, ce, sur, ce, sur cette logique-là. On comprend, et c'est peut-être une, une interrogation qu'il y a, surtout dans les petites communes, c'est plus difficile. Une métropole peut réfléchir facilement. Quid Quand on est dans une petite commune, euh, euh, sans avoir forcément l'information, les gens beaucoup découvrent aujourd'hui, parce qu'ils ont des mails, que ça arrive, que c'est applicable, comment fait-on Alors, on en, dit, on en débattra, il va y avoir des, des, des une table ronde là-dessus. Il euh, y a des systèmes de mutualisation, il y a tout ça, et euh, il existe évidemment la possibilité de, de s'y conformer. Voilà, je ne veux pas être trop long parce que j'ai toujours l'habitude d'être trop long sur ces genres de choses assez passionnantes. Euh, en tout cas, euh, je voudrais encore remercier euh, euh, Florence et puis toute son équipe, et j'en profite pour remercier aussi euh, les services qui ont travaillé. Euh, que ce soit la, communi la communication, la DSIT, enfin tous ceux, je peut-être j'espère de ne pas oublier, qui ont travaillé sur, cette, euh, sur cet événement. Et puis je remercie bien sûr Daniel Boursier, CNRS, qui va participer à la table ronde, euh, avec Romain euh, Mazon, je ne sais il doit être par là-bas, euh, de la Gazette, euh, rédacteur en chef de la Gazette, euh, de la gazette des communes, euh, Laurent Chavéron qui va euh, comment dire être le pilote, l'animateur de la table ronde. Euh, Nicolas. Nicolas Samar qui est euh, l'association des DPO. Enfin des, du, alors DPD. on va dire des DPD. <rire> des délégués à la protection des données. Parce qu'il y a le terme anglais, euh, Data Protector, Officer. Euh, et puis euh, euh, les juristes du. du, du, du du panel, à la fois Stéphanie Brogini, qui est avocate au barreau de Besançon, et qui forme régulièrement, donc ça, ce sera des gens que vous pouvez rencontrer si vous avez ce, ce type de questionnement, qui forment euh, non seulement les, les collectivités, mais aussi les entreprises qui doivent s'adapter au RGPD, et puis, je sais, il doit être quelque part Nicolas euh, Sotro, Nicolas Sopro, euh, Nicolas Sopro euh, qui... Euh, bah, qui est un de nos bons étudiants de la fac de droit, qui a fait sa thèse sur l'usager des services publics en ligne, et euh, qui, qui est avocat maintenant et qui travaille bien sûr sur toutes ces questions. J'espère que, mais si j'oublie Claudie Le Breton, on ne peut pas l'oublier Claudie Le Breton, euh, il, il, il conclura la journée. Donc je, je laisse, j'ai je trop parlé, je laisse la place à, à Florence pour, euh, pour compléter et pour. Euh, pour par rapport Merci Joël, je ne vais pas revenir sur tout ce que tu as parfaitement exprimé. Je voudrais simplement vraiment remercier la ville de Dijon parce que ce n'est pas facile de se positionner comme leader sur ce sujet-là en, en, en accueillant le premier, les premiers états généraux de la protection des données personnelles. On a jugé utile avec l'ensemble euh, de l'association d'Internet euh, d'Emmanuel euh, donc euh, président-chercheur à l'université de, -de l'Université euh, euh, également euh, les présidents dont Claudie Le Breton et Anne Le Hélan, qui n'ont pas été nôtres, mais qui vous verrez en, en vidéo probablement rapidement, et euh, qui ont décidé de, depuis un moment de prendre ce sujet euh, pour ce qu'il est pour nous du point de vue de l'Internet à savoir une opportunité pour les collectivités locales c'est l'opportunité pour les collectivités de répondre euh, et de, de répondre d'une manière assez éclatante à leur mission historique qui est de maintenir effectivement la liberté, l'égalité peut-être la vérité aussi euh, sur les, les informations publiques en tout cas et de renforcer ce service public qui a un besoin, euh, je pense aujourd'hui, dans cette transition numérique, qui a un besoin extrêmement fort de s'afficher comme euh, euh, cette légitimité dont le citoyen a besoin pour assurer l'accès accès à ses droits, parce que finalement, la citoyenneté, c'est d'abord l'identité, on avait fait ces assises territoriales de l'identité numérique entre 2015 et 2017, c'est plutôt en France qui a accueilli ces assises qui ont eu un retentissement qu'on n'imaginait pas d'ailleurs, euh, qui ont été reprises ensuite sous d'autres formes et compris au niveau de l'État, et euh, parce que c'est dans les territoires que ça va se jouer, c'est dans la manière dont vous allez vous vous approprier ce règlement européen, communautaire, communautaire, les mots se jouent, en plus autour de toute cette démarche, et il faut les prendre pour ce qu'ils ont de sens, que vous, élus, agents territoriaux, avec à vos côtés vos partenaires, hein, pour faire euh, reprendre l'expression euh, d'Emmanuel Ediot qui salue les, les logiques en triple hélice hein, les universitaires, les élus les, le, le monde politique et les entreprises et les citoyens je rajoute donc une hélice à quatre pales euh, et les citoyens qui sont, eux, pas uniquement les, les, les récipiendaires de ces droits, de ces services, etc., mais aujourd'hui en sont, en toute démocratie, les acteurs, d'autant plus autonomes que ces données, ce sont eux qui les produisent la plupart du temps. Et donc que la question de la propriété de ces données est effectivement posée, et le garant, eh bien, c'est la collectivité locale, c'est de notre point de vue, nous allons en débattre avec vous bien sûr, mais c'est de notre point de vue son rôle sa responsabilité, une nouvelle responsabilité, mais une responsabilité positive, puisqu'elle renforce euh, la, la représentativité des élus qui vont s'en emparer et euh, les, la, la, la, la preuve de l'efficacité et de la qualité du travail des agents qui vont, qui vont l'appliquer. Donc voilà, donc nous, nous entamons avec le label euh, le Territoire des villages Internet cette année euh, la 20e édition du label euh, qui va euh, amener... Euh, Beaucoup de discussions sur le fond, sur les différentes obligations légales, parce que ces deux années qui viennent, 2018-2019, il y a un paquet d'obligations légales qui arrivent à échéance et qui va falloir appliquer, sur l'accessibilité, sur les marchés publics, etc., etc. Et ce sont tout autant d'occasions de positionner le service public comme un vecteur majeur de la transition numérique des territoires, et de ne pas laisser nécessairement à toute une économie numérique qui est absolument formidable en France, et c'est un succès pour la France et on en est ravis, mais prendre le pas, peut-être un peu trop rapidement, dans une économie qui va très vite, peut-être trop vite, et garder, nous, tranquillement, notre temps public, et fort de ce temps public, Servir les citoyens et la démocratie, c'est ça qu'on veut vous accompagner. Nous ne sommes que des médiateurs, en quelque sorte, à l'internet. Je salue la déléguée d'ailleurs de la MNU qui est parmi nous aujourd'hui, parce que la médiation numérique dans les territoires a un rôle essentiel à jouer, y compris dans ces affaires, parce que les gens découvrent qu'ils ont des données personnelles qui circulent. et alors, on essaye entre nous, de mon point de vue de ne pas faire de gouvernance par la peur, parce que c'est d'ailleurs pas le lieu, c'est pas l'objectif, c'est ni l'objectif ni le lieu, mais euh, effectivement faisons attention, aussi à la manière dont on va parler de tout ça, communiquer, donc les médiateurs numériques vont nous accompagner pour que ça soit positif et que ce soit une véritable protection du contrat social voilà ce que je voulais vous dire euh... Ouverture, encore une fois, en remerciant la ville de Dijon, ça fait, je crois, plus de 15 ans que euh, on est ensemble dans ces démarches d'internet citoyen. Vous vraiment, euh, les élus euh, qui ont les tiges, euh, le maire M. Mazamène, pour qui on une pensée particulière, et c'est euh, un merveilleux où la discussion est fait pour très et le débat public et la démocratie, donc je vous en remercie, et je laisse la parole à Laurent Charéron, qui nous accompagne, vous l'avez rencontré pour ceux qui nous suivent sur les différents sujets, sécurité et euh, identité, et qui est un expert indépendant, mais qui nous accompagne avec toute son expertise, et qui d'ailleurs euh, publie euh, là, aujourd'hui, il sort maintenant le, un guide aux oui, éditions vous, territoriales, vous le... voilà, donc vous aurez... Euh, qu'on ne peut pas distribuer puisque les éditions téléphoniques ne nous ont pas fait livrer. mais bon, voilà, on aura l'occasion de voir. voilà, merci Laurent